Oui tout à fait monsieur Badouin, euh, écoutez je veux organiser la, la réception hein. Laissez-moi prévenir ma, ma secrétaire euh, est passer tout à l'heure tout à l'heure Monsieur Michaud Jacqueline Jacqueline on va aller passer celle-là encore Oui oui oui je suis là Jacqueline j'ai un téléphone avec un client là un gros client donc euh, il faudrait nous préparer un, un petit apéritif hein, pour, pour, pour, pour ce midi hein, pour la réunion donc je compte sur vous, vous appelez un bon traiteur Pas celui de la dernière fois, hein, parce que c'était pas frais. Vous hein. est trop un nouveau là, il est ah, très bon. Un nouveau traiteur C'est oui. pas du surgelé Non pas du tout, c'est artisanal. Ah, artisanal, intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'ils font des, des... C'est du salé C'est du sucré Les deux. Ils font euh, de la pâtisserie, des petits fours, et tout livré. D'accord, tout est livré Oui. Très bien, survitré sur hein. Oui. D'accord, bon, bah, appelez-moi le, le, le livreur là et puis... C'est euh... déjà fait, il va pas tarder d'arriver. Vous avez déjà appelé le livreur Oui. Mais c'est magnifique euh, Écoutez, Jacqueline, euh, moi qui pensais euh, me séparer de vous, j'ai peut-être pensé à une augmentation. Hein. Enfin, ça dépend si les petits fours sont bons. Allez, allez, allez me chercher ça là, j'ai pas le temps. D'accord. Monsieur Michaud, monsieur Michaud, c'est bon, on a trouvé un traiteur. Hein. Passez pour 14 heures. Très bien, monsieur Michaud. Bonjour, bonjour C'est les pâtisseries hein, de chez VB Pâtisserie. Hein. Ah, super, merci. Je vous laisse une petite carte. D'accord. Je vous la laisse. Bon appétit! Merci! Au, Au revoir! alors, quelle air il se fait là! Qu'est-ce qui se passe là? Jacqueline, elle est où encore celle-là? Oui, mais on est première d'arriver! Ah, enfin, ma petite Jacqueline, ça fait plaisir! Donc c'est ça les fameuses pâtisseries! Oui! D'accord! Bon, euh, ben, ça a l'air bon tout ça, bébé pâtisserie! 14 oui. années de la lande à Landavran! Hum, hum. D'accord! Euh, des pâtisseries, des petits fours! pour les mariages, les anniversaires, les entreprises, les associations, c'est parfait tout ça écoutez ma petite Jacqueline vous allez me mettre ça dans des petites assiettes, hein vous me faites ça propre au carré je reçois le client qui arrive dans un instant D'accord mmh. mmh. Alors monsieur Michaud, ce gâteau Très bon Ah, franchement Jacqueline, félicitations Vous hein. Vous avez bien trouvé, hein. trouvé. j'ai douté de vous mais là... Euh... Ah... félicitations mmh. Dis donc ce bébé pâtisserie c'est excellent les amis hein. Euh, très goûtu. Hein. Donc euh, les amis, si vous voulez euh, vous régaler, allez chez VP euh, pâtisserie, les entremets, les canapés, les pâtisseries, c'est la folie.